Ah, vous reconnaissez, hein c'est où il y avait le, le festival international du yoga. Je vais de vous montrer. -ce on ne même pas faire de zoom avec le... Ouais, euh, euh. équiper le gars, motivé mais pas équipé. Voilà Regardez derrière moi, c'est mes amis, les Hare Krishna. Alors on va stopper, ce qu'on ne peut pas tourner la caméra pendant que ça tourne. Euh... Donc stoppé, je vais vous montrer euh, Parma, le, le seul, le vrai, l'unique, le grand Parma.